On a souhaité aborder un deuxième objet de l'oral qui était cette fois-ci la progression de l'information. Donc on a pu, à ce moment-là, travailler avec eux cet aspect-là euh, en modifiant un petit peu, en adaptant euh, les ateliers formatifs de Christian Dumais à l'oral. Donc on a proposé aux élèves de travailler l'aide-mémoire. On a souhaité faire observer par les élèves un contre-exemple. Donc on leur a fait écouter un balado dans lequel il y avait une problématique au niveau de la progression thématique. On souhaitait aussi que la progression thématique se fasse non seulement à l'intérieur du sujet, mais d'un locuteur à l'autre. Donc, c'était pour nous important de leur proposer une formule comme ça, où on entendait deux personnes, deux intervenants, mais avec des lacunes. Donc, comment on fait pour se passer la parole l'un à l'autre? Allô? Bon, allô? Allô? Bon, ben, je vais commencer. D'accord. C'est bon, quoi ton objet? objet C'est une C'est une montre. Donc, on a écouté Bob et Linda, on leur a retranscrit le contenu du balado. Et de façon vraiment systématique, bien, les élèves devaient aller corriger directement sur papier qu'est-ce qui manquait pour assurer la progression, à la fois dans le discours, mais aussi pour assurer que la transmission de la parole de l'un à l'autre était très fluide et agréable aussi à écouter. Vous, comment vous allez commencer le balado? Est-ce qu'on commence tout de suite à parler à la première seconde? Est-ce qu'on a une petite musique, un peu d'introduction pour annoncer justement à nos auditeurs que je vais prendre la parole bientôt? Donc, encore une fois, on a invité les élèves à travailler à partir d'un contre-exemple pour les amener à bâtir eux-mêmes le référentiel sur ce qui était nécessaire pour leur balado à eux.